Salut gens de YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon salon et dans ce 31e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma, et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Ravelry, sous le pseudo de Selma euh, Bienvenue, si c'est votre première fois ici, bienvenue à nouveau si vous êtes un ou une habituée. Merci de me rejoindre aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je filme dans des conditions moins qu'idéales aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait vraiment pas beau. Donc il fait très sombre, je sais pas trop à quoi ça va ressembler au niveau, euh, au niveau qualité de l'image euh... mais bon j'ai pas de super lumière de studio donc, donc on va faire sans et puis euh, et puis on croise les doigts pour que ça soit correct et puis aussi ça fait euh, plusieurs jours que je suis malade euh, si vous me suivez sur instagram euh, vous l'avez vu passer sûrement grosse grosse crève voilà sans entrer dans les détails aujourd'hui ça va un peu mieux j'ai plus mal à la gorge mmh. je tousse encore un peu mais c'est déjà nettement mieux donc je me suis dit qu'il fallait que je saisisse l'opportunité de filmer cet épisode avant qu'on soit en 2019 voilà donc euh, j'ai pas mal de choses à vous montrer enfin pas mal de choses j'ai pas mal de projets terminés euh, des cadeaux de noël, des cadeaux de naissance enfin un cadeau de naissance et puis, euh, et puis voilà il n'y a pas que du tricot aujourd'hui, sachez-le alors euh, bah, attrapez votre boisson chaude ou fraîche mais en ce moment moi c'est plutôt du chaud de préférence avec du miel et, euh, et puis votre en-cours et on est parti On peut commencer tout de suite avec les projets terminés en fait à filmer aujourd'hui ça va être relativement rapide parce que la plupart a déjà été offerte et du coup euh, à vous montrer là sur place avec moi je n'ai que euh, qu'un seul projet pour les autres j'ai filmé enfin pour les autres projets en tricot j'ai filmé un petit segment euh, avant de les offrir que je vous insérerai dans le dans la vidéo pour que vous puissiez les voir aussi en vrai et pas juste en entendre parler voilà. donc le premier projet terminé je l'ai fini hier Ouais, hier, assez tard, enfin assez, assez tôt le matin, on va dire. Ce sont les moufles Trondheim de Pia Camerboard. C'est un patron de moufle en jacquard. Et les voici. Alors, elles sont... Je peux pas vous les montrer comme je les montre d'habitude, c'est-à-dire comme ça. Je ne les ai même pas fait sécher euh, suspendues. Du coup, je les ai posées à plat, comme ça, sur les formes. Parce que euh, je commence à... Enfin, ça fait plusieurs fois que je tricote des patrons de Pia. Je sais qu'elles tricote assez serrées. Et que euh, que du coup pour moi ce serait ce serait trop étroit si je j'y allais directement avec la, la taille d'aiguille qu'elle qu précise dans le patron. Donc euh, j'ai pris je les ai tricotées en trois les miennes et elles sont effectivement plus larges que d'habitude mais elles sont quand même euh, elles sont quand même nickel. Hein. Enfin voilà elles sont elles sont plus larges c'est à dire que j'ai un peu plus de marge pour bouger mes doigts dedans mais euh, mais même le pouce il est parfait quoi il est impeccable. La seule chose c'est que j'ai pas, pas changé de taille d'aiguille entre, entre le poignet et la, la main et du coup le poignet est un poil large, mais en même temps ça me permet de pouvoir le passer quand je les enfile sur. Alors pas sur celui-là, évidemment, sinon c'est pas drôle, mais par-dessus la manche de ce que je suis en train de porter. Voilà. J'ai un peu plus de marge pour si je porte un bracelet, que ce soit pas, que ça se coince pas, etc. Donc j'ai fini mes moufles et elles sont super. Voilà, je les adore. Euh, vous voyez ça, ça, ça tient même sur ma montre alors qu'elle est quand même un peu euh, un peu épaisse Je vais vous montrer les deux ce sera plus drôle <rire> Ça n'a pas été franchement une partie de plaisir de les tricoter Enfin si mais une fois que j'ai eu passé le poignet Voilà je, on va pas se mentir c'est pas des moufles C'est pas un modèle que je recommanderais à des débutants Clairement pas parce que dans le poignet il y a du jacquard à trois couleurs il y a trois rangs, enfin il y a des rangs sur lesquels je veux dire il y a trois couleurs et il y a des endroits où il y a quand même pas mal d'espace sans qu'une des couleurs soit utilisée. Par exemple là il y a sept mailles sans que le rouge soit utilisé, du coup il faut le faire glisser en dessous des deux autres couleurs, enfin il y a des rangs complets Il y des rangs complets où il n'y a qu'une seule couleur Enfin où il n'y a que deux couleurs mais avec beaucoup de pas mal de fils flottant derrière Voilà D'autant que il euh, y a des rangs sur lesquels le bleu clair, parce que j'ai utilisé donc du bleu clair pour faire le fond Le bleu clair n'est utilisé qu'à deux endroits Mais du coup il faut quand même le faire suivre derrière C'est pas évident si on n'a jamais fait de à trois couleurs Voilà il vaut mieux s'entraîner sur des projets un petit peu moins compliqués d'abord euh, Mais vraiment c'est hyper gratifiant du coup quand elles sont terminées Parce que qu'elles euh, rendent, elles, elles rendent vraiment très très jolies j'ai acheté la laine, c'est de la Rauma 2 Ply euh, Gamel sérieuse euh, J'ai acheté la laine auprès de Netography, Mais je sais qu'elle est disponible sur d'autres sites également euh, Netography, c'est euh, Patricia Puis Fortune sur Instagram aussi Qui a fait ses bloqueurs de moufles, Voilà. Euh, et du coup, elle, euh, elle vend également Je ne sais pas si elle en a toujours Mais euh, moi, j'ai acheté les kits, le kit pour faire les... Pour faire les moufles chez elle. Aujourd'hui, je bois du thé de chez Puka euh, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. <rire> bon, j'avais acheté un calendrier de l'Avent de thé, mais comme j'étais absente pas mal de jours avant Noël et que j'avais pas embarqué les sachets, j'en eh en ai encore. Euh, et du coup, j'en profite au fur et à mesure. C'est dans ma jolie tasse que m'a offerte euh, Lily, euh, Lily and Her Doggies, sur, euh, sur Instagram <rire> pour mon anniversaire. On a fêté mon anniversaire assez tard, c'est pour ça que c'est quand même une tasse sur le thème de, plus, plus sur le thème de Noël. Parce que mon anniversaire est en septembre. Mais c'est pas grave. Elle est super bien parce qu'elle prend ma... elle, elle pas mal de volume. J'aime beaucoup. Euh, je vous ai pas précisé, c'est le thé euh, Fleur de Sureau et Equinacé de, de, euh, de chez Puka. Et il est pas mal. Je suis désolée, du coup, je, vais, je pense que je, je vais m'interrompre régulièrement pour boire parce que j'ai moins mal à la gorge qu'avant. Mais quand je parle beaucoup, forcément, quand même un peu. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les moufles euh, bah, J'ai mis un mois et demi au final à les faire parce que j'ai commencé la première, donc la moufle droite, j'ai fait ça Et puis après je me suis interrompue pendant trois semaines pour, pour faire autre chose, enfin pendant même un mois Parce que je les ai reprises et, euh, et après en deux jours c'était plié quoi Donc c'est là que je me sens un peu bête en me disant oh, bah, j'aurais peut-être dû me faire violence dès le début Et puis elles auraient été faites plus vite, mais voilà c'est pas très grave hein. Donc j'ai utilisé euh, très peu du rouge et du jaune dans les 5 grammes de chaque, je crois. Et euh, un peu plus d'une demi-pelote, donc les pelotes font 50 grammes, un peu plus d'une demi-pelote pour le bleu clair et un peu moins d'une demi-pelote pour le bleu foncé, voilà. J'ai fait les, les tresses les, tonnes, les tresses laitonnes les dans les sens opposés sur les moufles, pour que ce soit plus sympa, voilà. Euh, ça rend hyper bien, mais c'est vraiment pas compliqué à faire ce genre de, de tresse-là. Voilà. Donc c'est euh, un peu long. C'est un peu long parce qu'il faut croiser les fils d'une certaine manière, mais c'est pas compliqué. Donc le premier projet terminé, c'est celui-ci. Euh, je vais insérer. J'ai copié sur, <rire> sur Amy euh, Soconit euh, dans ses podcasts parce qu'elle filme souvent des segments euh, en avance par rapport à quand elle va filmer le podcast en lui-même et du coup elle fait des retours dans le passé et bien moi aussi je vais faire un retour dans le passé pour vous montrer les trois projets que j'ai tricotés pour Noël qui sont trois bonnets et puis je, je reviens après Hey hey hey, bienvenue dans le passé euh, je vais vous demander d'avance de m'excuser parce que je pense que la lumière est vraiment pas top et l'image risque de pas être de très bonne qualité mais euh, c'est le seul moment que j'ai trouvé pour pouvoir vous filmer ce petit segment euh, il est 10h15 mais on dirait qu'il fait nuit donc euh, voilà, je, je suis désolée mais je fais au mieux je voulais vous filmer ça pour vous montrer euh, les trois bonnets que j'ai tricotés comme cadeau de Noël que je vais offrir très bientôt euh, je prends le train dans deux heures et du coup, ben euh, j'avais pas vraiment d'autres moments pour vous les montrer avant de devoir les offrir le premier c'est le bonnet euh, Beloved Aaron de Solène Quix-Loharère alors je suis désolée si on prononce pas le X à la fin de Quix mais il est écrit, donc euh, voilà le voici j'ai mis un pompon, c'est euh, un modèle ultra facile, euh, qui se trouve sur Ravelry, si je ne m'abuse en plus il est gratuit euh, euh, C'est un bonnet que j'ai fait en euh, reste de Cascade ecological Wool Parce que j'en avais une, une pelote quasiment pas entamée donc c'était un peu l'occasion de, de m'en servir Voilà, euh, il est très simple à tricoter, moi il m'a fallu une demi-journée et euh, alors j'enfile rapidement, je ne vais pas le garder longtemps parce qu'il n'est pas pour moi, donc euh, voilà. Je l'ai bloqué sur un, sur un ballon, enfin donc lavé, bloqué, séché, tout ça. Et il rend hyper bien. Alors j'aime bien parce qu'il est souple à l'arrière, il est suffisamment long pour tomber correctement. Et je trouve ça hyper sympa comme forme de bonnet. Je peux vous dire à qui je vais l'offrir parce que le temps que je filme et que j'édite le reste du podcast, il aura été offert. Donc c'est pour la copine de mon frère. voilà. Euh, il, est, euh, il est chaud, il est agréable, c'est du point de riz double, si je ne m'abuse. C'est-à-dire qu'au lieu d'alterner tous les rangs comme on le fait avec du point de riz classique, on alterne tous les deux rangs. Donc il est un peu plus épais que.. Euh, enfin, le motif est un peu, plus, un peu plus gros que sur un point de riz, euh, normal. Voilà. La couronne, enfin le haut du bonnet est super sympa. Alors c'est sûr qu'avec le pompon on voit un peu moins bien, mais euh, il va falloir me croire sur parole que le résultat est vraiment très joli. Voilà, voilà, j'ai fait des côtes normales en bas. Pas des côtes torse parce que j'avais pas envie. Et donc une demi-journée pour le faire, c'est vraiment un cadeau hyper rentable de dernière minute. Euh, que ce soit pour Noël ou pour une autre occasion du coup, parce que le podcast arrivera après Noël mais voilà, vous avez l'idée euh, pour une prochaine fois éventuellement Le deuxième bonnet que j'ai fait pour Noël c'est un barley Hat de Tin Can Knits C'est aussi un patron gratuit Je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que là le bleu marine j'ai peur qu'il ne ressorte pas très bien mais euh, c'est aussi un reste de cascade, c'est la Eco Plus, celle-ci, en teinte bleu marine, hein, voilà. Et celui-là, il est pour mon frère, donc il est un peu large pour ma tête, ce qui est très bien, parce qu'il n'a pas une très grosse tête, mais il est quand même un petit peu plus grosse que la mienne. Il tombe bien derrière, alors j'espère que ça va lui plaire, parce que pour le coup, mon frère est assez difficile. Mais, euh, mais voilà, oh pas grave, j'ai un troisième bonnet à vous montrer, donc je me recoifferai correctement après. Euh, mais c'est quand même un peu n'importe quoi mes cheveux aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai choisi ce patron Parce que je l'ai trouvé très sympa, il est euh, simple à suivre, mais en même temps il a ce côté un peu original avec cette grosse bande de, de points mousse au milieu du jersey. Euh, du coup, c'est pas. C'est pas du tout. Euh, comment dire on perd pas de temps, euh, même s'il y a du point mousse, ça ralentit pas particulièrement, donc c'est pareil, il m'a fallu à peine une journée pour le faire. La partie mousse se termine jusqu'en haut, ce qui est assez sympa, euh, jusqu'en jusqu jusqu haut du bonnet. Et c'est pareil, euh, ce fil, il est vraiment chouette parce qu'il est très, euh, il est très souple en fait, c'est un fil épais. Euh, je pense que, comme le mien, ça faisait longtemps qu'il était en, en cake, euh, il s'est peut-être un petit peu détendu. Enfin, pas détendu, mais... Euh, C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est euh, il était peut-être un peu moins fluffy que ce qui le serait normalement, parce qu'il est, il est indiqué comme étant bulky sur Ravelry et... Euh, ben, moi, je ne l'ai pas trouvé particulièrement bulky parce que j'ai même pas changé de taille d'aiguille pour, pour tricoter et je crois que le patron demande de la worsted. Voilà, et c'est pareil, ben, celui-là ça demande du, à, de la laine Aran et, euh, et je n'ai pas eu besoin de changer de taille d'aiguille non plus, donc je pense que mon fil était un peu peu plus fin que ce qu'il aurait été si je l'avais directement sorti de l'écheveau. Mais voilà. Donc, deux bonnets gratuits. Euh, deux patrons super sympas pour des cadeaux de dernière minute. Ils sont vraiment bien faits. Et ça vaut le coup de, de s'y intéresser si on a envie de faire quelque chose de rapide. Et qui donne, euh, qui donne quand même très joli. Euh, je ne mets pas de bonnet sur le bonnet de mon frère. Parce que c'est pas de bonnet. Je ne mets pas de pompon sur le bonnet de mon frère. Parce que c'est pas du tout son style. Mais, euh, mais voilà. <rire> Si on veut, on peut, je pense Le dernier bonnet que j'ai tricoté pour Noël, il est pour ma maman Et c'est euh, le bonnet, alors, c'est euh, dans la collection Char Charlotte Light Accessories euh, de euh, Carrie Bostick-Hodge Qui sont dans son livre euh, Mother Anthology, deuxième volume, Simple Pleasures alors du coup c'est pas un patron gratuit, c'est même un patron qui ne se trouve que dans son livre, ce qui est un peu dommage. Je suis désolée de, de, vous, de vous spoiler le truc un peu comme ça, mais voilà. Euh, je l'ai fait en fil Hate 4ply de euh, Eden Cottage Yarn, c'est Merino, Cachemire Nylon. Donc il est vraiment très souple, il tombe vraiment très bien. Celui-là j'ai un peu plus galéré que les autres curieusement parce que euh, bah, c'est que du point mousse en fait hein. Mais c'est parce que je me suis aperçue après avoir tricoté enfin, En gros au premier rang de diminution ça tombait pas juste Et du coup je me suis aperçue que j'avais oublié de faire le rang d'augmentation qui était là Comme quand j'ai essayé du coup je me suis aperçue que c'était quand même un peu étroit J'ai tout défait et je l'ai recommencé avec une taille d'aiguille supérieure Et j'ai fait plus attention et je n'ai pas oublié mon rang d'augmentation Donc les diminutions tombaient juste je trouve ça joli quand, la, quand les diminutions, elles font une espèce d'étoile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Qu'elles ne sont pas complètement droites. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet ben, Pas grand-chose. Euh, C'est ultra simple, ultra basique, mais du coup, je pense qu'il sera bien assorti au, au châle que j'avais tricoté pour ma maman pour ses 60 ans. C'était le Kelias de euh, l'hylophile euh, c'était le Kélias de l'hylophile euh, dans une laine grise euh, enfin gris, c'était du gris et du bleu marine euh, et du coup ben, comme euh, quand je suis allée la voir la dernière fois elle m'a dit qu'elle aimait pas trop le bonnet qu'elle portait en ce moment et ben je me suis dit que c'était l'occasion de lui en faire un qui serait assorti à ce qu'il quelque chose qu'elle portait déjà bien que le gris de toute façon ça aille avec tout euh, un bonnet hyper simple, hyper basique et euh, il est possible qu'il me reste assez de laine pour m'en faire un moi-même enfin pour m'en faire un pour moi, donc euh, je, je, je sais pas exclu que j'en refasse un. Le patron n'est donc disponible que dans le livre, euh, mais franchement, le... tous, les, tous les modèles qui sont dans ce livre-là sont vraiment chouettes. Moi j'ai acheté le bouquin à Berlin, mais il est disponible à, à plein d'endroits, et, euh, et vraiment euh, ça vaut le coup de s'y pencher. Euh, la collection d'accessoires euh, Charlotte, c'est un bonnet, euh, des mitaines et un, une écharpe, et sinon, il y a plein de plus grosses pièces dans le livre, mais euh, vraiment, il vaut le coup d'œil dans son ensemble. Si, euh, si les destinataires de ces modèles veulent bien se laisser prendre en photo, je vous mettrai des photos portées. Je ne garantis rien parce que, parce que voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est ma petite collection de bonnets euh, de Noël cette année. Et maintenant que je vous les ai montrés, on va pouvoir revenir dans le présent et euh, terminer cette petite parenthèse. C'est bon, je suis de retour. Euh, je suis bien contente de ces bonnets. Je pense qu'ils ont pas mal plu, euh, même si, du coup, la copine de mon frère m'a dit qu'elle en portait pas, genre, la veille de Noël. J'étais un peu embêtée, mais elle m'a promis qu'elle le porterait. <rire> donc, euh, voilà, en tout cas, ça correspond quand même relativement à, soit à ce qu'elle porte, d'une manière générale, à son style. Donc euh, Donc, normalement, ça devrait aller quand même. Le dernier projet terminé que j'ai à vous montrer, c'est pas du tricot, c'est de la broderie. C'est euh, un cadeau de naissance que j'ai fait pour la fille de ma cousine. Et c'est. Euh, j'ai utilisé le kit Une année étoilée de chez Once Upon a, Une fois et ouvert à soie. Alors, je vais sortir du paquet pour que ça, ça brille moins. Mais... Voilà. Donc, l'idée, c'est euh, de broder sur un fond en lin. Euh, les constellations du zodiaque. Voilà. Donc dans le kit, vous avez euh, le tambour, un morceau de, de lin, pardon, un morceau de lin, euh, une aiguille et du papier carbone pour transférer sur le, enfin une aiguille pour la broderie et du papier carbone pour transférer sur le tissu. Euh, deux fils métallisés, donc un fil qui brille dans le noir. Alors vous verrez rien du tout. Hein. Et puis euh, comme j'avais pas de. J'avais pas de matériel me permettant de filmer euh, avec l'effet phosphorescent, donc vous allez devoir me croire sur parole. Mais, euh, mais ça brille dans le noir et c'est vraiment super joli. Et un deuxième fil métallisé euh, argenté pour le coup. C'est euh, un seul, Alors c'est un seul fil. C'est juste euh, une.. Euh, un brin métallisé et je crois qu'il doit y avoir deux brins de nylon avec pour que ça soit quand même plus solide. Euh, vous avez aussi de la soie d'alger, enfin une petite échevette de soie d'alger, alors je l'ai rangée pour le coup, mais euh, mais c'est de la soie d'alger blanche, c'est vraiment hyper agréable à, à broder. C'est doux, ça glisse tout seul. Et, euh, et puis vous avez le livret d'explication et. Les dessins euh, à reporter du coup sur le papier, enfin à l'aide du papier carbone sur le lin. Donc les explications, voilà c euh, vous avez euh, le détail des points utilisés, des conseils, et puis ben, les motifs. Euh, voilà. Alors moi j'ai choisi de faire, euh, j'ai choisi de les, de les broder dans l'ordre sur la pièce de lin et du coup de, de fixer ensuite l'ensemble euh, de la broderie sur un carton plume pour pouvoir l'accrocher euh, l'accrocher dans sa chambre ou le poser sur une étagère ou quelque part. J'ai piqué l'idée, j'avoue aux filles euh, aux filles de atelier 196 euh, sur le enfin là où j'ai acheté le là où j'ai acheté le kit euh, à CSF, s'il était affiché derrière enfin sur le sur le mur derrière leur stand. Et du coup, elles m'ont dit que c'était sur du carton plume. Donc je me suis permise de piquer l'idée. <rire> voilà. Euh, on le trouve euh, sur internet, c'est atelier196.com si je ne m'abuse. Euh, et puis sinon, euh, elles sont régulièrement, enfin elles sont sur, euh, sur les salons euh, sur la CSF. Il est, je crois qu'elles seront à l'AEF, mais je ne voudrais pas trop m'avancer, ce sera à vérifier. Elles ont vraiment de super références, que ce soit dans les kits ou euh, dans, les, euh, dans les.. dans les.. dans les. dans les. les... Bobine, voilà, euh, en métallisé, en soie, en, enfin en fil à broder d'une manière générale, c'est vraiment, vraiment euh, la caverne d'Alibaba, ce truc. Et du coup, euh, je, moi j'ai adoré le broder, même si je m'y suis prise un peu tard, donc j'ai dû terminer dans le train, et j'ai fait la fixation sur le carton plume dans le train aussi euh, j'ai un peu triché avec du, avec du scotch double face j'avoue mais ça fonctionne bien donc euh, donc c'est l'essentiel j'avais découpé le carton plume avant de partir et du coup euh, ben, il était juste à la bonne taille j'ai juste eu à le caler et puis à coller mes bandes de scotch double face pour tout faire tenir euh, sur le devant pour que ça, ben, pour que ce soit correctement tendu et puis sur l'arrière pour que tout tienne bien, et puis euh, ben, en voiture Simone, quoi, <rire> j'ai pas emballé euh, super super euh, propre euh, et tout, mais euh, au moins le projet était terminé, <rire> et j'ai pu l'offrir en arrivant, c'était quand même l'essentiel. Euh, ça m'a pris, je dirais une grosse dizaine de jours, parce que, euh, parce que euh, je suis pas hyper à l'aise en broderie, puis c'est quand, quand même un peu minutieux, mais, euh, mais ça se fait bien. Et puis, je, je, c'est pas le genre de truc qu'on peut amener au travail, en fait, pour le coup. Enfin, autant mon tricot, je l'emmène, je fais une pause, je le sors, voilà. Autant euh, la broderie, je ne le fais pas encore. Ça viendra peut-être, mais je ne le fais pas encore. Euh, parce que là, pour le coup, je pense que mes collègues euh, me mettraient une affiche, euh, mamie officielle du bureau, sur ma porte. Je les aime bien, hein, mais ils sont un peu moqueurs. Toujours est-il que. Euh, c'est sans difficulté particulière. Alors on peut broder les noms des constellations en dessous, euh, comme c'est suggéré sur l'exemple, le, euh, sur, enfin, sur, sur, sur, sur Oui, sur l'exemple. Mais euh, moi j'avais pas le temps de les broder pour le coup, et du coup j'ai pris un, un stylo à, à acrylique, enfin un stylo acrylique, voilà, un stylo de peinture, argentée, euh, à pointe fine, et ça a fonctionné super bien. Alors ça pour le coup j'ai attendu plus être dans le train pour le faire parce que c'était le meilleur moyen de faire une énorme tâche de peinture sur le, sur le tissu mais, euh, mais poser à la maison, enfin tranquille, euh, aucun souci ça fonctionne très bien et ça ne va pas s'abîmer et puis euh, ça permet quand même de gagner pas mal de temps euh, Louisa m'avait suggéré sinon d'écrire, euh, de les écrire au stylo, euh, au stylo à textile euh, sur des bandes de, de ruban gros grain par exemple et de coudre ensuite les bandes en dessous mais ça prend un peu plus de place et j'avais pas de gros grains comme il fallait Et j'avais pas, pas vraiment le temps d'aller en acheter Donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main et j'ai donc pris un stylo acrylique. Voilà euh, je, vous ai fait, je vous ai fait tout le déballage euh, de mon projet cadeau de naissance euh, C'est pas celui qui m'a pris le plus de temps de tous les cadeaux de naissance que j'ai pu faire Mais, euh, mais quand même c'est assez, assez prenant comme cadeau euh, mais c'est hyper chouette parce que c'est vrai que pour le coup euh, ça brille dans le noir et c'est vachement sympa dans une chambre d'enfant des trucs qui brillent dans le noir voilà ça marche mieux en les enfin en tout cas moi j'ai remarqué c'est vrai qu'on l'a pas posé non plus juste devant la fenêtre mais euh, c'est vraiment flagrant si vous mettez genre la lampe torche du téléphone au dessus juste au dessus des étoiles pendant une ou deux minutes et, euh, et même dans la même même à la lumière vous voyez qu'elles brillent enfin elles sont elles sont un peu vertes elles, elles, elles... Voilà quoi, vous m'avez comprise. Elles sont phosphorescentes. Donc voilà, mes projets terminés. Euh, ça va relativement vite, hein, je vous avais dit. Au niveau euh, projet en cours, je n'en ai qu'un sur lequel... Enfin, j'en ai un sur lequel je travaille principalement en ce moment. C'est le châle Jacinta de Amba O'Brien. Que je vous ai montré dans l'épisode précédent, si je ne m'abuse. Euh, C'est donc un grand châle. Euh... Bah, voilà, hein, on a dépassé le... La partie où ça ressemble à rien et ça commence à ressembler à un châle. Ça s'agrandit. Je le tricote avec un fil gradient de chez La Féfil que j'ai acheté, euh, je ne sais plus quand, mais euh, à Clamart peut-être. Et c'est chouette parce qu'on euh, ne se rend pas forcément compte en le tricotant, mais là à l'image, ça se voit que ça commence à s'éclaircir et on va, je pense, pas trop tarder à atteindre euh, le, une, une couleur vraiment différente. J'ai fini la première répétition complète du motif, j'en suis à la deuxième, euh, je crois qu'en gros, euh, parce qu'on reprend le motif à partir du rang 27. Donc il faut le faire une fois en entier, une fois du rang 27 au rang 145 et puis encore une fois euh, partiellement. Donc euh, moi j'en suis à, à peu près à la moitié de la deuxième répétition. Je vais peut-être devoir changer de, de câble pro, enfin, prochainement, au moins si je veux pouvoir le voir en entier. C'est pas compliqué, c'est pas prise de tête, euh, pour le coup c'est le genre de truc qu'on peut faire facilement dans le train ou, ou en, en soirée, en soirée tricot, ou, ou voilà devant un film. C'est un, un peu plus intéressant que du jersey mais ça reste, ça reste pas compliqué. Et puis surtout ça prend beaucoup moins de place que l'autre projet que j'ai en cours en ce moment sur lequel du coup je ne travaille, enfin j'ai pas, pas avancé du tout en fait depuis la dernière fois, c'est mon pull euh, Mr Rochester. Ben, de, d'Alice Hammer. Tout simplement parce que, euh, j'ai, été concentrée sur les cadeaux de Noël. Et puis, ben, comme j'ai beaucoup, je me suis beaucoup déplacée ma première semaine de vacances. Euh, et puis après, j'ai été malade. <rire> et ben, euh, c'est pas un projet sur lequel, enfin, il était, il est pas très pratique à transporter parce qu'il commençait à être vraiment volumineux. Et puis, j'en suis au, à l'encolure, et du coup c'est un peu, enfin il faut que je compte, tout ça, ça me... J'étais pas dans le j'étais pas dans l'état d'esprit pour avancer dessus, mais je vais le reprendre la semaine prochaine, je pense. Su... C'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau du, de mes projets. Euh, je voulais vous remercier pour euh, votre participation, enfin vos participations au cal, au cal de Noël, le cal Hohoho. Euh, il est clôturé, j'ai verrouillé la conversation le 25, alors j'avais dit que je clôturais le 24 à minuit, mais euh, ça faisait un moment que j'étais couchée le 24 à minuit et du coup euh, ben, j'ai verrouillé le, le 25 quand je me suis levée. Ça a donné à la limite quelques heures de plus aux retardataires qui, qui, qui, qui, qui avaient vérifié juste au cas où si elles pouvaient éventuellement mettre à jour encore leur photo euh, J'ai 51 participants euh, validés, ce qui est vachement cool. Il y, y a des participations que je n'ai pas validées parce qu'elles correspondaient pas aux, aux critères, enfin les entrées dans, le, dans, le, dans la conversation euh, euh, Ravellerie dans le fil Ravellerie ne correspondait pas aux critères qui étaient demandés, qui étaient quand même relativement clairs. Euh, J'ai pas voulu euh, volontairement envoyer de rappel individuel à tout le monde parce que ben euh, je pars du principe, enfin moi c'est comme ça que je le fais en tout cas. Quand je participe à un cal, je prends la peine de regarder les règles, de lire, de vérifier que je me suis pas trompée, et, euh, et ben si je me trompe, c'est de ma faute. Et du coup, euh, je j'attends pas de la personne qui organise, qui m'envoie un rappel en me disant « bah tu t'es trompée, t'es sûre de machin, de trucs, oublie pas de mettre tes photos. » J'ai fait quelques rappels sur Instagram euh, pendant la durée du cal, pas beaucoup, j'admets, mais quand même. Euh, et du coup, j'ai pas fait de rappel individuel, et il y a quelques participations que je, qui n'ont pas été validées, voilà je voulais faire le point là-dessus quand même je ferai tirage au sort courant de semaine prochaine parce que ça va me prendre un peu de temps il euh, y a quand même 128 projets validés donc 128 entrées, il y a un certain nombre de lots euh, qui sont assez chouettes j'avoue et, euh, et j'ai pas envie de me prendre la tête à le faire rapidement euh, je m'en occuperai courant de semaine prochaine c'est promis je vais avoir plus de temps et puis euh, et puis euh, et puis vous aurez les résultats relativement rapidement après ça. Voilà. En 2019, pour l'instant, j'ai pas prévu d'organiser de cales, euh, moi-même personnellement, mais euh, mais je me suis inscrite au cal des défis de Sylvette. Euh, Sylvette, ma copine Sylvette euh, Silou M, sur Ravelry euh, et sur Instagram aussi. Sauf que je, je crois que sur Instagram il y a un underscore quelque part. Il y en a pas sur Ravelry. Mais euh, je vous mettrai son nom euh, dans la vidéo. Euh, elle organise un cal qui va courir sur toute l'année. Euh, les inscriptions peuvent se faire jusqu'au 20 janvier euh, dans le fil Ravelry qui va bien. Et, euh, et il est vraiment très très très cool son, son, son cal. C'est à dire que l'idée c'est des défis. Donc il y a 19 catégories euh, et vous pouvez inscrire... Euh, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, tout simplement parce que je ne les maîtrise pas sur le bout des doigts on va dire. Mais il y a 19 défis, donc il y a moyen de, de rentrer des projets dans plein de catégories. Ça va du défi euh, « je tricote pour les autres »,« à ah, j'utilise mes restes euh... », euh, projet Boulet, enfin voilà. Il euh, y a vraiment de quoi faire pour tout le monde. Et, euh, et ça vaut vraiment le coup si ça vous branche de vous inscrire à ce canal Voilà, donc c'est jusqu'au 20 janvier sur Avalry. Et, euh, et, ben écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui. Euh, ce va être un épisode relativement court, mais je voulais vraiment filmer avant qu'on passe à 2019. Euh, je pense que je ferai un épisode spécial, entre guillemets, début 2019, pour euh, vous montrer mon, mon make j'ai, enfin, que j'ai... Décidé, disons, je me suis mis euh, 9 projets enfin que j'ai prévu de faire absolument en 2019 Et puis pour les autres, on verra après Mais euh, ces 9 projets que je veux vraiment faire, je vous en parlerai je pense dans une vidéo un peu à part euh, Début 2019, voilà euh, Sachant que début 2019, euh, je suis en vacances jusqu'au 6 et qu'après je pars en stage donc je sais pas trop quand j'aurai le temps de faire ça, mais je, je vais trouver un moment. Écoutez, euh, j'espère que quant à vous vous avez passé euh, une bonne fête de Noël, euh, que vous allez passer un bon réveillon du nouvel an et, euh, et prendre bien soin de vous pendant cette période parce que c'est pas évident pour tout le monde, c'est pas évident tout le temps, et, euh, et voilà, le plus important c'est que vous preniez soin de vous. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, euh, on se revoit en 2019, d'ici là bon tricot, bon crochet, bonne couture, bon tout ce que vous voulez, et puis, euh, et puis à très bientôt, bye